Du coup, nous voici sur Visage, les Ultras. C'est la première fois que j'y joue. Apparemment, c'est un des jeux qui fait le plus peur. Est-ce que ça fait vraiment si peur que ça Tout... Tout salope de porte Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans les trucs où on a peur, si t'as des réflexes ou quoi, tu peux les buter, les mecs. Mais là, on n'a pas vraiment d'armes, donc. Il euh... y a aucune raison de le garder. C'est écrit qu'il y a aucune raison. Pourquoi je le garde Allez, c'est parti, les gars. Visage est difficile. Patience. Minitieuse recherche et bonne gestion des ressources Je suis ni patient Je sais ni gérer les ressources Ça part très mal Tranquille les gars Ça n'a pas commencé Ma main Revolver 6 balles J'en fous 5 sur Tatanus Et je m'en fous une dedans Est-ce qu'il est Twitch compatible le jeu Apparemment il est giga border les gars le jeu Ça commence mal j'ai déjà, déjà quelqu'un dans ma cave Je vais juste couper le son des alertes sub Histoire qu'il soit vraiment dans le truc Oh merde Ah il l'a flingué il a pas tremblé Oh merde Ça commence, c'est un peu hardcore Il a fumé sa famille Ok Ça m'a régalé les gars Ça m'a régalé Il a déjà trop de rations Je checker en bas. Oui. Je sais qu'il est tard. J'ai un, un petit radis, je suis désolé pour ça. Je t'ai pas vu à la maison depuis trois semaines. Tout va bien, salut. Ok, j'ai oublié de traduire la moitié des trucs. On a besoin des sous-titres. F, raccrocher le téléphone. On entend mieux que sur Warzone. Ok. Je mets des petits coups d'épaule, tu sais, des, des gauches-droites. Comme si je faisais une décale au flingue. Comme ça, je fais rentrer une partie de moi, comme ça, cette partie est peut-être morte, mais l'autre, je fais que j'avance en faisant des décales. C'est pas bon, ça. <rire> J'adore cette... Il euh... y a un truc. la bonne science en tout cas, si je dois mettre un 3-6 Attends, alors Déplacer, maintenir, prendre Mes couilles, facile. Ouvre-toi salope J'ouvre et je retire, pas moyen d'ouvrir la porte Et si je mets un grand kick dedans Les événements paranormaux Se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu Ils entravent votre progression Et réduisent considérable considérablement Votre santé mentale, la santé mentale de votre personnage Affecte également le nombre d'événements paranormaux C'est l'enfer la clé sur le mur. Oh Bien vu ça. Je suis nul pour ce genre de jeu les gars, il faut vraiment trop m'aider. Genre j'aurais besoin d'être carry. Oui. Il faut que je fasse ça. <rire> je me suis surpris à regarder de côté Cachetons, je me, suis ca... je me suis cassé le bide avec tout à l'heure. Allez, miam, miam. Hop, tu t'en prends un petit... Hop, un petit deuxième pour la route. Eh, hey, on va pas partir à jeun quand même. Hein. Oh, monsieur le chat, vous avez vu Prends le quart dans le tiroir. Y a toujours rien là-dedans. Ok. C'est très chill hein, comme jeu. Hein. Petit jeu de balade et tout. C'est quoi C'est. En fait, c'est un jeu qui a été custom par. Hein... Tu sais, celui qui fait visiter les maisons, là. Hein. Moi, j'ai qu'un mot à dire. Ça claque, ça claque, ça claque Et quand je parle de ça claque, pardon, seigneur, ça me fait penser à une petite levrette. C'est toi qui t'es ouvert Tu te chies dessus Tranquille. Je préfère qu'on avance plus. Quoi Quoi non Non Je veux des cachets Ils sont mes cachés Petite dose Oui oh, Oui, oui, oui, oui, il m'en reste un... Bien, bien, bien, bien. Attention, évitez de rester trop, trop longtemps, dans l'obscurité, quoi, Bien. putain, on se casse d'ici, backup, ok, ok les gars, on, a, on a, j'ai réussi à mettre un, un joli flic sur un interrupteur, on lève les draps, c'était la pire idée, Mais... ok, backup, ferme-toi salope, mais ferme-toi! Pourquoi il y a un truc qui a fait un bruit là maintenant? Ah, ça pue la. Il y a la mort qui est derrière moi. Là. La... J'aurais une arme, je wall ici. F, lâché. Ok. Pire, ça on foutra le feu là-bas, c'est pas grave. Mais c'est la pire idée d'avoir ouvert cette porte sans rien y voir. Ramasse-toi Ramasse-toi Je sais pas comment. Je sais pas comment le foutre dans la main droite et me démerder avec la main gauche. Dans la vraie vie, je serais le faire, mais. Mais dans ce jeu je suis complètement bloqué Ok Ok Ok on voit que dalle <rire> Là quand j'ai allumé le briquet les gars je savais pas trop à quoi m'attendre <rire> Oh putain vous en faites pas les gars J'avance très tranquillement y a aucune raison qu'on se laisse surprendre Votre briquet est presque vide Mais, mais arrête toi C'était presque vide Au lieu d'être con le briquet et regarde, il veut pas s'éteindre Tu vois Là, juste, on va tout droit Ou on monte tout... Tout Salope de porte Maniez-vous, je vais crever ici Je le sens, je vous dis qu'il se passait un truc Je sais même pas ce que c'est une buanderie Tu fous quoi dans une buanderie Non à la con Ah oh, c'est comme ça les gars Je vais me faire avoir par votre incompétence en bas à gauche Oh les merdes, Vas-y on descend Fais chier ça, Sérieux ça, ça m'arrangerait qu'il vienne me fumer le mec Au sous-sol il y a un couloir Les gars je dois aller à la buanderie La buanderie à Skip elle est à l'étage Mais elle est introuvable à ce putain d'étage Parce que j'ai jamais vu une seule pièce avec une machine à laver Peut-être parce que je sais pas à quoi ça ressemble J'en sais rien les gars Salut c'est Skyros, comment ça va Où je te suis hein T'es une sorte de papy moustache, t'es gentil T'es passé où Oh putain, putain de bordel de merde Oh ça se répare ça Ah ça moi je... Cette lampe n'est pas cassée Mais pourquoi elle marche pas si elle n'est pas cassée Jeu de merde Vous ne pouvez pas utiliser ça ici Attends, te fous de ma gueule cette lampe n'est pas cassée, mais marche! Salope de lampe bah, de merde! Vous ne pouvez pas utiliser ça ici. Ouais, bah, tu sais quoi? Eh bien, nique ta mère. Hop, tu vas au sol, je marche dessus. Tu sais, tu sais quoi? Ça fera du, du verre pilé pour le zombie qui va passer dessus. Je vais crever ici. Ah, c'est écrit comme ça. Dans une chapelle pour exorcistes. C'est là, là que ça se finit, la vie à nous. Ah, ça, je m'y connais, hein. Je vais me le prendre dans le cul, celui-là. C'est 100% sûr. On va me l'enfoncer dans le trou du cul. C'est pas... Ok. Vous avez trouvé un long crochet. C'est une super nouvelle. Cherche des médocs aussi. Il y a plus de médocs, frérot. J'ai tout graille. Quand je devais pas les grailler, je les ai graillés. C'est ma faute. Maintenant, on avance. Et on affronte nos peurs. Y'a nous Y'a Oh, c'est beau. Je rate pas à gauche ni à droite. C'est joli, hein? C'est ma chaise, ça. la décale, comme sur CS. Vous ne pouvez pas utiliser la cassette mais t'inquiète, j'ai la Ok, les, les symptômes de Dolores, les docteurs disent que c'est parce que c'est difficile d'identifier le problème exact. ça peut-être la schizophrénie, selon eux, ou un trouble bipolaire, ou une psychose, de la démence, et d'autres choses encore. Ok, juste on a appris que Dolores a été de taré. C'est là. Prends la pantoufle. Et pourquoi vous voulez que je prenne, je prenne cette pantoufle je vais pas prendre cette pantoufle Ok les gars. Ok. Et maintenant je peux ouvrir grâce à la pantoufle. Ah là, la communauté des pantoufles, je m'excuse... Putain oh. c'était pas ouvert ça avant. Attends ouais mais... Parce que je, peux... ouais, je pouvais pas sortir avant. Oh la pute, elle m'a baisé, oh c'est comme ça, je suis pantoufle J'ai pas un objet qui peut me sauver, je vais décrocher le front avec ça oh, What's up J'ai avancé les gars, j'ai push J'ai push l'ennemi Oh ça devient le bordel RASAAR RASAAR Mais Mais je sans, je suis les très <rires> Putain, j'aimerais tellement qu'on me pisse sur le visage juste pour savoir qu'il y a quelqu'un d'autre ici c'est marrant ou pas que la. Elle est couleur pisse, euh, la flotte T'as pas l'air serein. Ah, si, si, c'est cool. Je viens vers toi, ma reine. Je viens vers toi. C'est toi que je choisis. Ce miroir-là. T'as, j'en ai vu des trucs qui ressemblaient à un piège. Et là, on est pas mal. Okay, ok, je l'ai vu la vieille. Ok, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est elle qui a eu ses règles sur le parquet. C'est dégueulasse. J'ai l'impression d'avoir on checké 60 fois ces putains de miroirs. C'est ça qui était censé faire peur Ça fait deux heures que j'attends pour ça ok Je me suis littéralement chié dessus À ceux qui sont en mode ambiance et tout Déjà je sais que Mich elle a noirci un peu le canapé je suis sûr Bon Bah cool Ok Va au garage La clé du garage pour la voiture ils sont dans le jean de la machine à laver oh oh, C'est trop pour ma tête La buanderie Ah non je veux plus entendre parler de la buanderie Je commence à pas aller bien là les gars Y'a pas des cachetons Bonne bière Pas de bière Basculer, rotation La pute La pute La pute Ah la petite salope hein. ah, vous savez les gars, moi je euh, suis joueur professionnel hein, de jeux vidéo, type FPS, plusieurs fois champion du monde ou d'Europe. Vous savez, une petite vieille dans mon dos, euh, ça me fait pas peur quoi. Ah, moi j'ai cru c'était Micheline tu vois, Donc, euh, tranquille tu c'était euh, un... quand j'ai vu son visage, suis... c'était familier pour moi. Ok, je tape pas de bière et je vais pas à gauche, vas-y on va dégager l'entrée. pas sûr que ce soit vraiment comme ça que ça se passe normalement Ok c'est Activision qui a développé ça aussi Alors Déjà on va éteindre cette putain de télé à chier Oh putain ça fait du bien Ok Attends, Merde c'est fermé Je crois que c'est là à droite ouais Putain poule à chier C'est qui l'enfoiré qui a fait ça Tranquille, tranquille, tranquille, C'est Comment on arrête ce bordel Et Pourquoi tu mets 200 ans à regarder ça Quand ça va dézoomer, il va y avoir quelqu'un. C'est quasiment sûr. Je vais me faire planter. Coupe. maman Mama mal. Il est où le coupe-coupe Oh, le coupe-coupe. Moi, je prends ça, sinon je... Je lui arrache sa grand-mère, moi, avec ça, les gars. Le maillet, ouais mais moi c'est ce qui a te perdre. mais ça marche frère, je suis perdu. Ok. Fais le minimum de bruit possible. mets sa caisse avant à hein, cette pute hein. comme ça si jamais elle veut faire la zombie en bagnole elle aura une caisse complètement niquée cette vieille salope tu, tu viens je te te late la gueule on prend un petit cachet quand même je vais t'exposer le front tu vas voir vieille pute viens là tu, tu veux faire ton 1v1 salope et viens là ah, tu me caches dans le noir hein. J'y vais à sec, je vais t'exploser le front, ça aurait été dans la vraie vie, je serais descendu, je serais dans la bagnole, il y aurait plus de frein à main, je serais en marche arrière sur, sur l'autoroute à 115 hein. On est d'accord qu'elle était pas entre-ouverte il y a deux secondes cette porte Je vais t'exploser le front, je pas goûté. Oh putain, c'est le bordel, oh putain, merde, ferme-toi la porte, ferme-toi, non, ferme la porte, non, non Oh, ça craint on va dans la bagnole, on se casse. Oh, je vais crever ici comme ça. Oh, C'est ma destinée. Je reste dans la bagnole. Je peux fermer la porte oh, Écoute, la vieille, je vais t'exploser le front. Mais. Vieille pute J'avais le. Putain je suis tellement nul à ce genre de truc. Je suis tellement nul. Un truc de ouf. Est-ce que ce genre de session de jeu vous a fait kiffer Est-ce que, est que vous avez adoré C'est quoi le jeu C'est Visage. On va, on va établir une règle, tu vois. Maintenant, tous les vendredis soirs, on tapera une grosse game d'un jeu qui n'a rien à voir. <musique>